Je suis ici parce que c'est un grand moment de solidarité entre le Nord et, de, et le Sud. Je suis ici parce que nous pensons que nous devons tracer une nouvelle voie dans la lutte de la libération en Afrique, construire, reconstruire la gauche africaine qui est absente des luttes, qui est morte, et pour redonner un souffle nouveau à, à l'Afrique, ce continent qui est encore victime de domination, de violence. Ich vertrete heute die HDP auf dem Parteitag der Europäischen Linken. Für uns ist es wichtig, als Schwesterpartei um den Dialog und den Kontakt zu erweitern. Deswegen bin ich heute hier, um uns gemeinsam für eine linke politische Auseinandersetzung in Europa und in der Türkei einzusetzen. Wir sind hier als Uh, campaign against uh, capitalism and about to defend our world and we are care about uh, climate change and about human you know, rights and the human rights in the world and also we are working as a palestinian to end the occupation and also to protect our, our planet for the new generation